Bienvenue dans cette vidéo de prise en main du jeu sérieux Survive on Mars. Vous êtes professeur et souhaitez exploiter le jeu en classe. Un site vous est dédié où vous trouverez toutes les ressources librement mises à disposition, notamment des liens vers les fiches biographiques des personnages, que les élèves doivent incarner dans leur chef-d'œuvre en respectant leurs compétences et leur personnalité, les plateaux de jeu, et des fiches pédagogiques détaillées sur le contenu de chaque mission. Une partie blog vous avertira des événements et mises à jour du jeu. Vous trouverez aussi la porte d'entrée des différentes bases et vaisseaux, qui constituent des plateaux de jeu, ou des liens directs et QR codes vers le plateau de jeu sur lequel évolueront vos élèves. Le jeu se veut le plus adaptable possible à vos pratiques pédagogiques. Plus de 10 missions indépendantes au choix en SVT et dans d'autres matières vous sont proposées. D'autres missions pour raison d'une enquête policière et scientifique seront aussi proposées au cours de l'année. Vous êtes libre de choisir le dispositif pédagogique. L'élève peut travailler seul ou en groupe. La mission peut être confiée en classe ou à la maison. Au niveau pédagogique, vous pouvez construire votre séquence en mode traditionnel ou en mode inversé. Le site propose aussi différentes pistes pour intégrer le jeu à votre progression. Les missions peuvent être données à l'avance, à la maison, ou peuvent être données en fin de séquence. Elles sont aussi une possibilité pour différencier le travail des élèves. Les productions peuvent ensuite être évaluées de diverses manières. Des badges sont fournis, de manière à valoriser le travail et la créativité des élèves. Des collaborations entre classes peuvent se mettre en place, allant de l'échange d'informations, à la collaboration pour résoudre une mission, voire jusqu'à l'évaluation entre pairs, même entre établissements très éloignés géographiquement. Dans ce premier exemple, deux classes de seconde collaborent. Une première classe réalise la mission « Fuite d'eau ». Les productions sont déposées sur un padlet, évalué par leur professeur. Une seconde classe s'apprête à réaliser la même mission. Ces élèves peuvent ensuite évaluer le padlet de la première classe, selon des critères préétablis par les professeurs des deux classes. Le premier padlet pourrait aussi servir d'aide et d'élément de comparaison à des élèves qui en ont besoin, pour améliorer la qualité des productions finales de la deuxième classe. On peut aussi imaginer une autre configuration où les élèves de la première classe, devenus experts, aident les élèves de la classe numéro 2, puis évaluent leur production. Dans cet autre exemple, trois classes de niveaux et d'établissements différents collaborent sur une même mission. Des élèves de seconde accomplissent une mission, puis aide des élèves de terminale à construire un protocole via Twitter. Ces élèves réalisent le TP, répondent à la mission et vont à leur tour proposer leurs résultats sans la réponse finale à d'autres élèves de seconde, qui eux les interpréteront. Enfin, les productions de cette dernière classe seront évaluées par des élèves de seconde de la première classe. Que vous soyez enseignant en primaire, collège, lycée, de n'importe quelle matière, faire travailler vos élèves autour de la conquête de l'espace et de Mars vous intéresse Pourquoi ne pas proposer des idées de mission pour vos classes Il est aussi possible d'exploiter à votre manière le scénario de Survive on Mars, comme l'a fait par exemple Marie Soulier, professeur de français. Ces élèves de 5e réalisent des écrits de science-fiction autour de la vie d'Augustine Ewa, la commandante d'Arès XVI.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 ou sur notre page Facebook. A très bientôt sur Mars.